Bonjour à tous. Salut à vous. En compagnie de Brigitte aujourd'hui on va vous présenter un tour de magie que j'avais déjà fait il y a quelques années. C'est un tour de pièces. Brigitte, t'es prête? Ah yes! Alors on vous dit à tout de suite. Alors, un tour avec des pièces, quelques pièces, quatre pièces, Brigitte. Oui. Je vais te demander de les examiner. Quand c'est fait, tu me le dis. Et on y va. Non, mais elles sont jolies. Ça te convient test, Parfait. C'est vraiment des belles pièces. Ok. Euh, ce que je vais te demander dans un instant, alors je vais les garder dans, en main pour le moment, je vais te demander de, tranquillement, de me tendre, euh, eh bien, une de tes mains. Mm, voilà, même. Alors, je vais te demander de le mettre bien à plat. Voilà. Est-ce que à l'écran, on voit bien ouais c'est pas mal. Ok, Brigitte, ce, que je, ce qui va se passer maintenant, tu l'as jamais vu. D'accord. Tu vas ressentir des, des comme des émotions, des sensations. D'accord. N'aie pas peur. J'ai hâte. D'accord. Regarde, oui. je mets quatre pièces. Tu les vois bien. Oui. Une, deux, trois, quatre. Oui. D'accord. Je les remets en pile. Referme la main. Oui. Maintenant mon but, c'est de d'une manière invisible, c'est oui. de te prendre une pièce. Ah ouais. Regarde, simplement en prenant des atomes. Oui. Bien sûr, les atomes sont invisibles. Regarde. Bien sûr. Mais si on assiste bien, on attend, on laisse agir. Au bout d'un moment, vous n'allez pas me croire, la pièce apparaît. Ah une bah pièce, ouvre lentement, lentement et on a une, deux et Ça trois, trois pièces. Il me reste plus que trois pièces dans la main. Trois pièces. Oui. On continue On continue. Très bien. Alors, regarde bien. Je vais mettre carrément, alors ouvre bien. Je vais mettre les quatre pièces alignées pour que la caméra voit bien, que les spectateurs voient bien. D'accord On referme. Voilà, je ne prends rien, hein, rien dans les mains. Simplement, alors, d'une manière visible, monsieur, madame, je prends une pièce. Une pièce. Je la garde en main. Tu refermes tout de suite. <rire> C'est du rapide, hein <rire> Tout à l'heure, j'ai pris la pièce d'une manière invisible. Oui. Et à l'instant, je viens de le faire d'une manière visible. Oui, j'avoue. Mais simplement en soufflant. Tu vas pas me croire. Je désintègre les atomes car la pièce vient de disparaître et réapparaître en pleine main. Car ici, nous avons bien une pièce, deux pièces, oh trois pièces, incroyable. Et quatre pièces. Comme dirait l'autre, c'est magique. Merci Brigitte. De rien. Merci les amis d'avoir regardé. On vous donne rendez-vous. À très bientôt. En attendant, profitez des vacances. Et ciao. Allez, bye bye. Ciao.